Tu m'en fais Mon Oh, mais ça lui fait. Eh, ça Eh. Fille à mon frère. I'm Tout claxon, tout claxon, tout là <applaudissements> il Allez, claxon, tout claxon, tout claxon, tout claxon, tout là. <suss> <cười> <laughs> Bon. Oh. Konya là. Là. Ah. Konya. moto Oh. Ça tombe avec mon cher. Oh. On oh. fait mon là. Viens Ouais, merci monsieur bon dis-moi comment on senti parce que vous avez un amour donc qui pas pour mettre les prêts. donc après ça bagaille est vraiment drôle pour. mais connait dis-moi comment on senti ou Vous avez gon moto neuf nan me pour qui pour et c'est pas oublié, donc pas de monde qui ne pas sur l'autre ni qui le pour lever, pour aller travailler, ni qui le pour rentrer. Vous comprenez ça veut dire moto pour. Comment vous, -vous? Alors, avant tout, pasteur, et... permettez-moi de dire ça. Non, question de là <laughs> Bon, ça va franchement bien. Ça va franchement bien. Pour les Français, ça va franchement bien. Oui allô y et...